J'ai décidé de vous faire deux vidéos sur la une sur la fibromyalgie et une sur les migraines. Mais ces deux vidéos sont en rapport avec le Grand dictionnaire de Jacques Martel, dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente. Tout ça pour vous dire que euh, atteinte de cette maladie, enfin de ces, ces deux maladies en fait. Euh, depuis euh, les migraines, je ne sais même pas à combien de temps ça remonte la fibro ça doit remonter environ euh, un peu plus de 10 ans qu'elle s'est déclarée même si euh, elle faisait déjà son chemin depuis un certain un certain bout de temps c'était suite à un choc émotionnel que j'ai eu euh, le déclenchement euh, de la fibro et donc euh, à l'époque on m'avait dit euh, Regarde ce livre, achète-le et regarde, ça va, va peut-être t'aider. Quand je l'ai euh, acheté, euh, ça ne me parlait pas du tout. Je me disais, mais alors, euh, il est complètement à côté de la plaque. Je, oh je dis, mais c'est pas possible. C'est hallucinant, quoi. Aujourd'hui, ben, je réalise que effectivement, ce qu'il a dit, ce qu'il dit sur les maladies, est en corrélation avec ce que l'on vit et, euh, comment dire, avec nous, avec nous quoi. Ça, enfin, moi, ça me parle terriblement. Je suis maintenant en, euh, en état, apte, à euh, comprendre ce qu'il dit au sujet de ces deux maladies. Et donc, euh, bah, si vous avez le livre, vous, vous savez. Si vous ne l'avez pas, je vais donc vous faire ces euh, deux vidéos sur euh, la fibro et sur la migraine. Et euh, peut-être, j'espère en tout cas, que cela peut vous aider, parce que ça m'a terriblement aidé en fait de, de le relire. Je l'ai gardé, et je ne sais pas pourquoi je me dis, euh, tant pis, ça ne me parle pas, mais je le garde quand même, on ne sait jamais, peut-être que plus tard. Et effectivement... Quand on est dans euh, l'évolution, quand on est dans, comme moi comme je, et comme beaucoup d'entre vous qui euh, montons des paliers, faisons des étapes, euh, ben, nous savons que pour nous ajuster, nous ré ré ré réaligner, euh, notre corps nous parle. Quand on ne veut rien entendre, euh, quand on ne veut pas entendre les messages ou qu'on n'arrive pas à les entendre tout simplement parce qu'on n'est pas prêt. Bah, il y a notre corps qui nous parle. Et au final, quand j'ai vu ce qu'il disait au sujet de la fibro et des migraines, bah, j'ai réalisé que c'était tout à fait ça. J'étais en plein dedans. Donc maintenant que je sais d'où vient la fibro et d'où viennent les migraines, c'est à, à moi de travailler et de faire en sorte de euh, bah, me réajuster et de... Enfin, je sais pas si je pourrais me soigner mais en tout cas de soulager et de euh, faire en sorte que ce soit moins récurrent aussi régulièrement et etc donc voilà j'espère que ces deux vidéos vous parleront j'espère qu'elles vous aideront et que bah, que dire d'autre bah, prenez soin de vous et puis euh, Regardez ce qui suit. Alors, première vidéo sur la fibromyalgie. Je vais le lire parce qu'il y a quand même un petit, un petit texte assez imposant. Donc, je vais, je vais vous le lire. Et j'espère franchement que cela vous parlera et que cela vous aidera. Alors, la fibromyalgie est un désordre musculo-squelettique qui se caractérise par des douleurs constantes, de la sensibilité, des brûlures musculaires, un sommeil perturbé, de la fatigue extrême, perte d'énergie donc, et des raideurs matinales aiguës. Il y a 18 points particulièrement douloureux répartis sur l'ensemble du corps. Muscles et tendons situés aux épaules, au cou, entre les omoplates, dans les bras, dans le bas du dos aux nerfs sciatiques, aux genoux, aux coudes, aux poignets au thorax. La persistance d'au moins 11 de ces points suffit au diagnostic. 7 femmes pour un homme en sont touchées. Certaines causes sont en dé un déséquilibre chronique du système nerveux suite à un choc émotif, voilà c'est ce que je vous disais, ou à un accident, d'ailleurs je l'ai eu aussi en 85. excès de zèle du système immunitaire, il continue d'agir contre un virus inexistant ou qui n'est plus, plus là suite à une grippe par exemple ou à une autre maladie, ou une perturbation du sommeil profond. Cela m'amène à penser que je ne vaut rien et me sentant impuissant à faire des changements dans ma vie. Ce syndrome, ensemble de symptômes qui se manifestent en même temps, est liée au perfectionnisme, à l'anxiété, à la haute exig exigence de soi, poussée au-delà de mes limites. C'est donc, euh, voilà, on n'a pas, pas pensé à soi, et paf. « Je vis une grande douleur morale intérieure qui me suit constamment. Elle peut avoir sa source dans un événement vécu plus jeune, mais qui a été source d'une grande culpabilité. » C'est le cas. « Je me sens de trop et j'ai beaucoup de difficultés à m'affirmer. » C'est le cas aussi. « Je ne me sens pas à la hauteur, j'ai l'impression d'être tombée de haut. »« Je me sens beaucoup de pression de la part de mon entourage, mais au fond, c'est moi-même qui me pousse trop. »« Je vis de la colère. <rire> » Ayant l'impression de ne pas recevoir d'amour de mon entourage, je ne veux plus avancer. Je préfère me couper de mes émotions, ne sentant pas de douceur dans ma vie. D'où provient cette constante douleur Elle survient souvent lorsque je fais des gestes répétitifs et monotones. Cela me rappelle ma souffrance morale de me forcer indéfiniment à assumer des responsabilités que je n'ai pas vraiment choisies. Oui on s'impose des choses alors qu'on ne devrait pas. Voilà. J'ai voulu être fidèle à certains principes qui étaient en opposition avec mes besoins profonds. Je vis une vie dont je n'ai pas le goût. Voilà. C'est exactement ça en ce qui me concerne. Alors, j'accepte d'apprendre, à prendre soin de moi, à me donner la douceur dont j'ai tant besoin, je laisse vivre l'enfant qui m'habite et qui a, grand, qui a grandi trop vite. Je n'ai plus à être une super femme, ou super homme, hein, euh, peu importe, puisque c'est le pour les deux. Excusez-moi. Je n'ai qu'à être moi. J'ai le droit d'être heureux, ou heureuse, de vivre dans la joie, je laisse s'exprimer ma créativité à travers le jeu, les arts, le sport ou toute autre activité qui m'apporte le plus grand bien-être. C'est ainsi que je m'épanouis et qu'une grande paix intérieure s'installe. » Voilà, alors le, le truc, ce n'est pas de, de guérir ça, euh, on guérit, on guérit pas. Pour l'instant, il n'y a rien qui dit qu'on peut guérir de la fibromyalgie. Toujours est-il qu'on peut la soulager, autre qu'avec des médicaments euh, le fait est que j'ai tout arrêté donc euh, voilà on peut, on peut guérir euh, je ne vous dis pas que c'est facile tous les jours je ne vous dis pas que j'ai pas mal Et là dernièrement bah, c'est ce qui m'a fait prendre conscience que effectivement la fibro, la fibro bah, c'était vraiment, euh, vraiment pour ça que j'ai attrapé cette maladie parce que je ne prenais pas soin de moi, parce que j'allais euh, à l'encontre de mes goûts, de mes envies, de mes besoins, parce que j'écoutais trop les autres, parce que je voulais toujours faire plaisir aux autres et euh, je m'oubliais. Euh, parce que pour faire plaisir aux autres, je faisais euh, des choses que je n'avais pas envie, mais je, les, je me forçais à les faire. Et euh, parce que j'étais toujours... Euh, H24 en alerte, je pensais, je, je me suis oubliée pour me donner aux autres, pour me donner à ma famille, pour me donner à mes enfants. Voilà, Je, je me suis complètement oubliée. Et de ce fait, ben voilà, le résultat est là. Voilà. Et c'est bien ce que dit ce livre qui euh, maintenant me parle et euh, je sais pourquoi en fait, j'ai cette maladie. Et... Euh, comme je vous dis, je ne sais pas si j'enquérirai un jour ça, juste comme dirait, euh, Dieu seul le sait. Hein. Mais enfin, euh, maintenant je comprends et euh, je vais me mettre plus en, en, en accord avec euh, ce que demande mon corps, avec ce que je ressens, avec ce que je vis au quotidien, de façon à soulager, euh, à soulager et à mieux vivre. Cette, cette, cette maladie qui, euh, qui est on ne peut plus handicapante et gênante, malgré le fait que vous voyez euh, ça ne se voit pas, ce n'est pas écrit là fibromyalgie, mais bon euh, les gens euh, qui l'ont, bah, ils n'ont pas de symptômes, voilà c'est comme ça, enfin, s'ils si, ont plein de symptômes à l'intérieur mais euh, quand vous faites euh, des visites médicales, quand vous faites des radios des IRM, des scanners, des trucs comme ça il n'y a rien qui ressort, voilà euh, c'est voilà, tout à fait à l'intérieur de nous que ça se passe. Donc, c'est à nous de régler ça. Les médicaments n'échangeront rien. C'est juste un pansement qui ne sert à rien. Puisque au final, euh, qu'est-ce que ça fait Ça fait juste que de vous dire que bah, euh, ouais euh, ça va mieux aujourd'hui, ça va mieux. Et, et à côté de ça, bah, les médicaments bah, ils vous détruisent à côté. Moi, quand j'ai arrêté les, anti les antidépresseurs, on m'a dit oh, « Oh là là, mais... Euh, » qu'est-ce que tu vas faire, ça te soulageait quand même, etc. Et je me suis dit non. J'ai dit non, en fait, ce qu'il faut, c'est que j'affronte, j'affronte, j'ai je, je, la force d'affronter cette maladie sans médicaments, au final. C'est-à-dire de prendre conscience pourquoi je l'ai attrapée. C'est écrit dans le... Je viens de vous le dire. Pourquoi je l'ai attrapée et euh, comment la gérer sans médicaments. Parce qu'il est possible de la gérer sans médicaments et euh, plus on se met de stress, plus on se met d'angoisse, plus on se, on se fait euh, du mal, moins on s'écoute et plus elle, elle se présente. Euh, J'en ai eu pour preuve il y a quelques temps, euh, très très intense et euh, des événements très intenses qui sont arrivés dans ma vie. Et euh, bah, euh, la maladie est, est, est devenue vraiment euh, invivable, insupportable. <rire> en plus, bon, j'avais arrêté mes pansements, donc invivable, insupportable. Et euh, depuis que j'ai relu ce livre, donc, et que j'ai pris conscience qu'au final, voilà ce qui allait pas, et ben, bah, euh, je me sens mieux. Je, je, suis, je ne suis plus en crise, au moins. C'est déjà ça. Toujours sans médicaments, évidemment. Je ne suis plus en crise. Je ne dirais pas que c'est la happy day. Mais euh, voilà, je ne suis plus en crise. Et c'est déjà une grande chose. Parce que quand on est en crise, c'est vraiment... Euh, on est en crise, quoi. On ne peut rien faire. Voilà. Donc euh, là, on est, je ne suis plus en crise. Donc euh, je peux me libérer mon esprit de la douleur pour euh, en fait euh, le remplir d'autre chose qui est mieux pour moi. Donc euh, voilà, j'espère que ça sera... J'espère que cette vidéo vous aura aidé euh, et vous aura apporté peut-être euh, quelque chose de plus, euh, une compréhension, euh, quelque chose qui résonne en vous et qui pourra vous aider par la suite à, mi à, mieux, gérer, euh, à mieux gérer cette maladie euh, qui, comme je vous dis, euh, est handicapante, ô combien. Mais bon, voilà... Euh, c'est comme ça, c'est à nous de, de gérer, c'est à nous de comprendre et de, de voir où sont les points où nous pouvons agir. Et en cas, si on ne peut pas agir, surtout, au moins, bah, demander de l'aide à notre âme, euh, à la source, euh, demander, euh, demander. Voilà, on peut, on peut. Il faut du temps parce qu'elle a mis du temps à s'installer. Donc, comme m'a dit le psy que j'avais vu pendant plus de sept ans, m'a dit elle a mis du temps à s'installer maintenant il faut du temps pour qu'elle reparte mais euh, elle ne repartira que si on se fait euh, euh, si on prend conscience en fait de, de ce qui se passe vraiment dans notre corps de ce qu'on lui a fait subir il s'agit pas de, de se juger parce que ça serait euh, un poids en plus il s'agit pas de se juger c'est juste de dire je bah, je savais pas et c'est et c'est vrai je ne savais pas, je n'étais pas prête, je n'étais pas euh, euh, consciente. Et euh, bah, à partir du moment où on est conscient, bah, on n'a plus qu'à agir et à se mettre au travail. Allez, bah, sur ce, euh, j'espère que ça vous aura aidé. Et euh, rendez-vous pour euh, la vidéo de la migraine, si cela vous dit. En attendant, prenez soin de vous. Bye